Il pleure dans mon cœur. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur Oh, bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie oh le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi Nulle trahison Ce deuil est sans raison c'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine